Good מוגן, אלייד אנישוס רג'ונדוי, לילו נישמת אצרא מורדך חאי בניצרא, כלפניה, ainsi que דרפואת ליא, בת אלישeva, בתורח ישראל. si vous souhaitez aussi de de nouvelles prochaines tudes de Mishnah, compte avec 5 minutes. on est nous dites nous un מרובים ונחצים מוותים. מבי שלמים מרובים ו allot מוותות. מרובים ואחלים מוותיים. מבי מרובות ושלמים on continue à parler de la quantité des corbanotes à apporter des chalmeragia et orlatria. Pour rappel, lorsqu'on monte à Yerushalayim à l'occasion des fêtes, on a en fait trois sortes de corbanotes à apporter, deux qui sont imposées d'abord. C'est Ola et Shalmei Chagigah. Tu viens dans la Hazara, tu dois faire deux choses. Tu dois apporter un cadeau parce qu'on ne rentre pas les mains vides. Chère, beaucoup. Tu, tu, tu, tu dois, apporter Shalmei corban. c'est la Ola elle va être brûlée entièrement sur le c'est une Ola. Et à part ça, Shalmei Chagigah, tu as une devoir de te réjouir en l'honneur d'Hachem aujourd'hui. Le premier jour où tu viens, c'est d'apporter le Corban Shalmei c'est d'apporter de ton d'argent de poche. On avait vu dans la Mishnah, Guimel, Marquette Bechamaye Betilel, est-ce que c'est celui de mettre un petit peu ton argent de poche et de rajouter un petit peu de l'argent que de toute façon tu dois apporter comme le Masercheni ou pas A part ça, on a vu dans le Mishnah Bet qu'il y avait une marquette Bechamaye Betilel sur la quantité de Ola, Ola Treya et shalmeh Chagiga à apporter, parce que c'est Maa Kesef et Shtek Kesef, Shtek et Maa Kesef, le double, un le double de l'autre, avec la Maa Kesef aussi, bon c'est une monnaie d'époque, si vous vous rappelez, ça donne un peu de ça va nous faire, allez, pour vous donner une idée, ça va faire de 4, et, 4 et 8, c'était 32, 32 proutotes minimales, bon, pour une main à Et voilà, ça c'était les données qu'on avait. Maintenant on va voir dans notre Mishnah quelque chose de plus précis. Ah, à part ça, je sais pas, on a parlé de deux sortes de campanats. Ol et Shalme Trangiyya, et à part ça, on a vu dans la Mishnah précédente, Shalme Simcha, à part ça, tant que tu restes à Yom c'est la fête, tu dois te rizur, tu dois manger de la viande, pour manger de la viande, tu dois apporter d'autres corbanotes que tu devras manger. Par n'importe quelle occasion que tu as de manger de la viande, tu t'acquittes. Même si tu as un coin, tu n'apportes aucun corban, mais c'est un Israël qui va te donner une part de son argent, tu t'acquittes aussi avec ça, d'accord Et tu n'as pas de l'occasion de porter toi-même, même si, en fait, tu imagines, même si c'est ton voisin qui va faire et qui va t'inviter à sa table, ensuite, tu, tu as Tu t'accomplis ta misère. Alors que Shalmer tu dois apporter toi ton argent. Parce que tu as le devoir de le faire toi-même, de payer ton pot toi aussi, d'accord Maintenant, la Michel va nous parler d'une situation en fait. Merubim, quelqu'un qui a beaucoup de bouches à nourrir dans sa famille. On est chassim mais il n'a pas beaucoup de biens. Pas spécialement riche. Donc il a maintenant 5 animaux. Il peut acheter 5 moutons, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il devra faire Eh bien, Merubim Verlot Qui mettent le paquet sur les parce que les c'est consommé par, le, par la famille, par les deux propriétaires et tout celui qui vous voudra inviter, et voilà tout le toi il peu de hola, donc il peut apporter 5 corbanotes, fais une hola si jamais tu t'as quitté avec la quantité qu'on t'a dit, je t'ai ou ma kesef, et même un seul corban, et les quatre autres, fais des shlamim comme ça, tu auras beaucoup de viande à donner. Si c'est le contraire maintenant, ne chassim il a beaucoup de biens, il est riche, il est aisé, mais quoi, il n'a pas, pas une grande famille le pauvre, chacun a son isayon. Il y en a qui ont une grande famille avec pas beaucoup d'argent, il y en a qui ont plein d'argent, mais ils n'ont pas de famille, qu'est-ce qu'ils font avec euh, combien Alors quoi, qu'est-ce qu'il va faire Quand il va monter à Hiroshalaïm, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien dans ce cas-là, lui, il va faire le contraire. Mais vi me robot, ou shlamim moatin. Il devra dans ce cas-là mettre le paquet sur les holotes, amener plein de holot parce que de toute façon il va être consommé entièrement pour HM. Donc il ne pouvait lui acheter pas cinq animaux, il pouvait acheter 20 animaux. Il fera un korban shlamim pour être consommé par lui et sa famille, et 19 korban corban olatreyas s'il veut, même plus. Autant qu'il veut. C'est bien, c'est comme quelqu'un qui a fait un très beau cadeau à HM, d'accord Ça encore plus de corbanose. Bon. Maintenant, Zéva muat, s'il est tout restreint, il a pas beaucoup de personnes qui consomment, et en plus de ça, il a pas beaucoup d'argent. Alors là, al et Emar, ou Shtekesef, c'est pour ça qu'on t'a donné la quantité initiale dans la Mishnah Bête, avec la quantité requise minimale. Ce qu'on t'a dit, Shtekesef et Maa une Maa, c'est une monnaie d'époque, avec deux Maa, soit Benjamin elle soit deux fois plus de holot que de shlamim, sur deux fois plus de shlamim que de holot, c'est la quantité minimale elle a été donnée pour celui qui a pas beaucoup d'argent, c'est le minimum que tu donnes, et celui qui a pas beaucoup de personnes qui consomment. Mais si tu as beaucoup de personnes qui consomment chez toi, bah tu dois apporter encore plus grand. Comme ce qu'on a vu dans les, cas, dans les deux cas précédents. Et la dernière situation c'est zébazé méroubim, il a tout, il a plein d'argent et une grande famille. Alors quoi Al zé et mar, c'est sur ça que le patient qu'il a dit, un homme donnera comme comme ce que sa main lui permet de donner comme la bracha qu'Hachem, ton Dieu, te donne soit donne au maximum tout ce que tu peux comme la bracha qu'Hachem t'a donné dans ce cas-là, manifeste-toi selon ça comme quand on va dans une occasion, un mariage, ce que vous voulez, chacun il donne ce, ce qu'il peut aussi. Il faut faire un beau cadeau pour le, les jeunes mariés, ça c'est si tu peux, mais même si tu n'as pas les moyens, tu donnes un peu. Et si tu as beaucoup, bah donne beaucoup, si tu as beaucoup, mais tu as aussi beaucoup d'enfants. Par conséquent, la même chose aussi lorsque tu vas au bête, au Là ah maintenant, tu as les moyens, tu as une grande famille, tout le monde va manger, il n'y a pas d'argent. L'importance, si je voulais préciser, l'importance de ne pas porter trop de chlamim si t'as pas personne, de personnes qui, qui consomment, parce que le tu t'es limité avec deux jours et une nuit, la nuit du milieu pour consommer. Tu la portes aujourd'hui lundi, tu as la journée du lundi, la nuit qui suit, puis après le mardi, jusqu'à la tombée de la nuit pour consommer. Si tu vas faire plein de corbanotes ça ne va pas être consommé, la viande elle va être brûlée pour rien. Pas en guise de corban, elle va être, elle va être brûlée parce qu'il faut lauto de la boquer. On interdit de le laisser traîner. Donc il va falloir le brûler. Alors là, il vaut mieux apporter plein de, plein de holot. Mais si tu as, as de quoi assurer avec des personnes qui vont consommer, eh bien, au contraire, apporte plein de famille et plein de holot. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine c'est là.